And here's countersink bit, good for, good for hiding the screw heads. So if you want to screw two boards together, use obviously wood screw. Seems to be okay, but this is a bit outstanding. So that's why we use the counter drill bit. So let's do it again. First you drill a little hole. First you drill a hole smaller than the size of the screw. Then you use the compass thing bit. Checking if this is enough. Maybe a little bit more. And now you can drill your screw. Salut à toutes et à tous, une vidéo de déballage pour vous présenter un jeu de 6 forêts acheté sur le site Gearbest et livré dans ce petit sachet. Voilà, J'ai fait un récapitulatif des différents diamètres en millimètres et des différentes hauteurs en millimètres également. Pour la simple et bonne raison que ce produit, qui est très largement commercialisé sur le net, est indiqué avec des informations donc approximatives. Ici, vous avez les vraies infos. Voilà, donc diamètre 3 mm. 59 mm d'eau, ainsi de suite. Alors là, c'est un jeu de 6 forêts à double étage. qu'on va utiliser pour fraiser, forer, aliser, limer, etc. En rotation horaire. Donc, première chose, c'est que Tant qu'on est au, au premier étage, il y a un très bon forage. On voit bien la qualité des copeaux. Mais dès qu'on arrive euh, à l'étage secondaire, deuxième étage, où il y a des dents, ça devient plus compliqué. Dans le sens où il y a une très mauvaise évacuation des copeaux. Donc on patauge un peu. Donc il faut exercer une pression considérable. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Voilà. Il faut vraiment appuyer si on veut aller au bout donc de la mèche Sinon, ça fort relativement vite voilà voilà donc puisque le côté strié là si on le prend à la parallèle c'est un peu plus compliqué on va essayer de voir au niveau des dents qu'est ce que ça donne I'm <laughs> Voilà en gros ça décape assez bien voilà c'est pas très précis mais bon c'était juste pour vous montrer donc je suis pas à l'aise derrière la caméra avec une main qui passe de l'autre côté voilà voilà c'était juste pour vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble et comment ça fort voilà voilà donc c'est un jeu de six mèches de six forêts à double étage acheté sur le site GearBest.